Bonjour, je m'appelle Emilien et je fais l'apprentissage de polymécanicien dans l'entreprise TMRSA à l'atelier de révision octefer. Je suis en train de démonter, contrôler, nettoyer et remonter les retours de courant qui servent à mettre à terre le courant d'un train. Et pour moi, apprendre à utiliser ce genre de machine, c'est l'une des choses que je préfère dans cet apprentissage. Et pour décrire mon apprentissage en trois mots, je choisirai la persévérance, la précision et l'intérêt. Si toi aussi tu es motivé par la mécanique, arrête-toi au stand de polymécanicien.